Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Dark Soul Pour jouer à Dark Soul on va. On va finir le jeu là parce qu'on est vers la fin du jeu. On est au boss là. boss de fin. Donc le problème, c'est pour y aller, il faut marcher un peu. C'est sans feu ça. Ok. On va marcher, on va y aller là. voyez là. Moi, ma, ma stratégie, c'est. Euh c'est un bouclier pour faire des parades euh, l'autre fois j'ai presque réussi à le tuer comme ça mais euh, c'était fini par un échec de rime on va réessayer aujourd'hui ça fait ça longtemps que j'ai pas vu ça fait, pas... ça fait, le... ça fait le... non parce que j'avais un... c'est un peu trop dur pour moi là. on va reprendre tout ça mais ça mange bon, je peux te parade là s'il te plaît pardon mais c'est pas marrant là On peut pas toucher. Bon bah c'était un bon essai. Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck, Franck. Non mais en fait, si. on... faut pas prendre les pavots. Parce que. C'est vraiment génial. On l'a quand même live. Enfin, je dis on mais je l'ai, enfin, parce que euh, mon public il est un peu je je. Je vais peut-être couper la vidéo là pour euh, éviter d'avoir un fichier qui fait plusieurs giga Donc euh, je reviens tout de suite. plus. Salut à tous, on reprend euh. Dark Soul. On y va, c'est très fascinant, j'essaie. J'espère que je suis en bon, euh, on dit, bon streamer. Ça va la patrouille Armand Peut-être que j'ai des bons anonymes, je crois que j'ai des mises Suis... Suis... Suis... C'est plutôt euh. Sous. Et je sais pas comment ça non, suis... Pardon? What the... Non mais c'est pas marrant! À plus. Sur.